C'est vrai que ça va pas net Je veux passer ma vie en charentaise Pas en parenthèse Toujours largué potos quoi les Ma mémoire pas en miettes Faut que je pimente mon passage sur terre Faut que je plus de mayonnaise Je recule tout droit Je connais pas de qui savent si bien faire que moi hey. obsédé oh, par sortir de la ratrice Comme si j'crois le choix Mon prix pour ratatouille tourner dans leur cage pas la foi Boutille Hunter Slide face dans le saloon comme si j'ai plein de proies Je des scrupules hey, qu'est-ce que tu supputes hey, Par avec des surcoté hey, t'es qu'une sous putée hey, Je des scrupules hey, qu'est-ce que tu supputes hey, Par avec des surcoté hey, t'es qu'une sous putée hey. Job boy comme Guy okay. lâche pas ta sauce sur la moquette. Hey. Ça fait quoi Ça fait, marsette c'est la team en fraîche et en mieux. Toujours pas des pêches, je en feu, toujours nos tirage et les envieux sont cachés derrière leur porte. je fais le ding-dong, c'est des gros pigeons, il faut les laisser entre eux. Avec la daronne toute la journée, je fais le ping-pong, c'est plus de la salive que je crachais de Tave-dures, santé couplé Patate patate choc-boy assis, couché, attaque, race comme Danny à la matraque, bientôt me déplace pour 100 patates boy assis couché, attaque race comme Danny à la matraque Bientôt me déplace pour s'embarquer. J'mets des scrupules, hey, qu'est-ce hey, hey, qu que tu supputes Pareil hey, que t'es surcoté hey, T'es qu'une sous je mets des scrupules, qu'est-ce que tu supputes Pareil hey, que t'es surcoté T'es qu'une sous Je rentre dans le rap, je me mets à l'aise comme si j'ai plein de droits Bounty Hunter slide face dans sa saloon comme si j'ai plein de proies Toujours cas toujours pas cher Mes produits de mettent en Toujours chargé, toujours gazé, j gère comme si j'ai plein de voix Ouais faut la monnaie, la monnaie, la monnaie, la monnaie, la maille Tant et compté c'est comme si j'ai la galle, tout irradiés si mais pourtant j'ai la dalle Tant et compter il veut me poser la marque, j'ai pas choisi mes chaînes, j'ai pissé son le contrat C'était pas fait pour moi, je leur fais des doigts, je m'échappe par le fond plat Merde, je mets des scrupules, qu'est-ce que tu supputes Pareil que t'es t'es qu'une sous une soupe de... Hey.